Moi, c'est Paola Gandolfi de l'Université de Bergamo en Italie. Et en fait, j'ai participé à déjà à la première phase de ces projets, Rodout. Et, et là, on vient de, en fait, de terminer de ces journées, de cette deuxième phase des projets ici à Bordeaux. Et alors, moi, euh, je suis anthropologue. Euh, et euh, je crois que mm, là on a une, une précieuse opportunité, c'est-à-dire pas seulement des rencontres avant tout, c'était très précieux de se rencontrer, euh, c'est-à-dire euh, en venant de parcours différents, pas seulement des parcours artistiques et des parcours académiques, mais aussi de, véritablement des parcours, des intérêts différents, et euh, d'essayer de, de travailler ensemble déjà. Ça, c'était quelque chose qui est une sorte de défi à chaque fois. Et je trouve que c'était quelque chose de, qui nous a mis en question, euh, enfin, à fur et à mesure, et, et ça nous c'est-à-dire ça nous a liés énormément et entre nous et ça déjà peut-être ça pourrait être déjà quelque chose de c'est-à-dire de très très précieux à relever mais après je crois que c'est-à-dire une des une des choses les plus les plus intéressantes de ce parcours c'est d'avoir expérimenté ensemble c'est-à-dire de voir euh, explorer des pratiques des recherches et aussi des pratiques artistiques, mais euh, je crois à travers euh, ben sûrement avec à partir d'un désir, d'un intérêt, de quelque chose qu'on a en tout cas mis en commun, mais avec une euh, c'est-à-dire euh, une véritable euh, c'est-à-dire euh, euh, volonté voilà d'expérimenter ensemble et surtout des, des croisés des chemins pas évidents. Voilà, si je dois dire quelque chose qui est sorti cette fois aussi de cette, euh, ces parcours, c'est peut-être quelque chose d'inédite, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Alors, bien sûr, en voler, c'est-à-dire euh, euh, un peu faire converser, et faire dialoguer des pratiques artistiques, des pratiques ethnographiques, des pratiques de recherche, des contextes universitaires avec plein d'autres contextes. Mais euh, la chose la, la plus, parmi les plus, c'était pas seulement de véritablement se connaître et créer un lien, mais euh, de se questionner euh, continuellement par rapport à euh, ces démarches. Euh, par rapport à ses propres euh, façons de faire, façons de penser, bien évidemment, avant tout. Et donc je trouve que si on veut, c'était euh, véritablement une occasion de... On a parlé beaucoup, surtout dans cette session ici à Bordeaux, des... enfin, de l'importance de se ces... Ces déplacer et du mouvement. Et là, c'est-à-dire, c'est véritablement un parcours de mouvement qu'on a fait. C'est clair, c on était à un certain point, quand on est arrivé, et là, c'est clair qu'on a, c'est-à-dire euh, qu'on qu était au corps d'un mouvement, d'un parcours, et qui est encore en train de se faire, c'est sûr, mais qui nous a changé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis surtout, qui, qui a fait changer, euh, je crois, nos, nos imaginaires. Alors, on a parlé beaucoup de, de, de l'importance de se nourrir des différents imaginaires et de multiplier les imaginaires. Et voilà. Moi, je trouve que ces journées-là, ils ont, et même en tout cas l'esprit le, des de projets en tant que tel, dans toutes ces différentes phases, c'est véritablement d'essayer, pas seulement des, euh, au niveau, bien sûr, théorique, mais surtout dans la pratique, d'essayer de se nourrir des autres imaginaires, de se nourrir des autres pratiques aussi, et peut-être aussi des autres questionnements, et, et donc de les multiplier. Et donc c'est sûr, je crois, et certain qu'à un certain niveau, même si ça pourrait apparaître très simple, on est vraiment tous enrichis. Ça c'est une chose <rire> sur laquelle on n'a pas de doute. Et, et voilà, donc je crois que c'est un peu à, à remercier tous les organisateurs, tous ceux qui ont participé, bien évidemment, parce que ça, ça, c'était possible. Merci à toutes et à tous ceux qui ont participé. Voilà.